Bonjour, donc, euh, je suis Guillaume Pauline et je vais vous parler d'un vieux problème qui est le problème de l'aiguille de, de Buffon, un problème qui date de, de 1777. Donc, euh, le naturaliste Georges Louis Comte de Buffon, dans son livre intitulé « Essais d'arithmétique, fut le premier à regarder des problèmes de probabilité continue, qui est notamment célèbre pour le problème qui est dessiné ici, qui est le problème de l'aiguille de Buffon. Alors quel est ce problème On considère un, un parquet constitué de lattes parallèles de même largeur grand D euh, sur lequel je fais tomber euh, au hasard en un sens que je préciserai ultérieurement euh, des allumettes toutes de même taille de même longueur L et je m'intéresse à la probabilité que euh, une de ces allumettes soit à cheval entre deux lattes donc je fais euh, l'hypothèse que L est strictement plus petit que D donc il peut y avoir au maximum une intersection donc, on va modéliser le problème et donner un sens précis au terme au hasard. Donc, la première chose que l'on suppose, c'est qu'une allumette, a priori, n'a pas plus de chances de tomber sur une latte que sur une autre. Donc, on peut fixer une latte une bonne fois pour toutes, de largeur grand D, et on peut paramétriser le problème de la façon suivante on représente une allumette par l'angle θ qu'elle forme avec le parquet θ ici et par la hauteur x ici de son centre par rapport à inférieur et donc x et θ en particulier sont les paramètres aléatoires du problème donc on va faire un certain nombre d'hypothèses dessus qui sont naturelles vis-à-vis -vis du problème vis-à-vis -vis de la modélisation physique du problème c'est que x est uniformément réparti sur 0 grand D, θ lui aussi, uniformément réparti sur 0 pi sur 2, Disons. et la troisième hypothèse importante c'est que la hauteur x du centre de l'allumette est indépendante de l'angle θ qu'elle forme avec les, le, le parquet donc euh, sous ces hypothèses je peux calculer euh, la probabilité que l'allumette rencontre euh, le parquet donc je vais plutôt m'intéresser à la probabilité qu'elle ne rencontre pas le parquet donc c'est une question équivalente donc ce que je dis c'est que la façon la plus simple, c'est de fixer l'angle, θ, je fixe θ et je regarde les hauteurs x limites pour lesquelles l'allumette n'est pas en contact avec les bordures du parquet. Donc si là j'ai θ, la hauteur x minimum est ici, ici la hauteur x maximum, et je peux dire que si... L sur 2 sinus theta est compris entre x et D moins L sur 2 sinus theta. alors je ne touche pas le parquet. Maintenant, je peux calculer 1 moins la probabilité que je recherche. Donc 1 moins la probabilité que je recherche, en utilisant les hypothèses que l'on a faites, c'est 2 sur pi intégrale de 0 à pi sur 2 de l'intégrale L sur 2. Sinus θ à d moins L sur V. Sinus θ dx sur grand D. Dθ, donc qui se calcule simplement. Moins. Et on trouve un moins 2L sur πd, voilà, ce qui nous donne que la probabilité recherchée qu'une allumette rencontre le parquet est égale à 2L sur πd. C'est un résultat qui est remarquable puisque euh, de façon surprenante, euh, on trouve le nombre π dans le résultat final. Donc on, on pourrait tout à fait faire une expérience pour calculer le nombre π en prenant par exemple des, des allumettes de longueur D sur 2, ou D c'est l'espace du parquet, et on en fait tomber un grand nombre, et puis on regarde la proportion qui rencontre le parquet, et puis ça nous donnera une approximation de pi.